Et nous voilà avec Romain et Marguerita à Grénaissance, juste devant la maison d'Ed et Astrid. C'est la fin de journée, on s'est pris un petit verre et je vais leur poser quelques questions <rire> sur leur vie à Grénaissance. Alors, euh, je vais peut-être commencer avec toi Romain. Donc là, on sort de deux mois de confinement. Il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Euh, voilà, Pourquoi est-ce que je changerais de de vie, j'irai pas à la campagne euh, Toi, pour aujourd'hui, tu vis dans un écolieu. J'imagine que tu avais aussi ces réflexions, ces rêves, qu'est-ce qui fait qu'un jour t'es es passé à l'action Est-ce qu'il y a eu un déclic, une conversation, une image qui a fait que ça, ça s'est concrétisé euh, Non, c'est passé en voyageant, que j'ai exploré un peu les, les colliers et quand je suis revenu de voyage, je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire. Et c'est venu un peu à moi dans le sens où euh, c'est la rencontre avec... Le hasard qui fait qu'on rencontre des gens en mettant en place des, des projets, là c'était des jardin partagé. Donc euh, ça a fait rencontrer des gens euh, qui avaient un peu les mêmes envies et on a créé le groupe comme ça. Et il n'y a, a pas eu un moment de bascule Juste pas, une soirée, un si, dîner Si, il y a eu un dîner, euh, là où on a, les trois familles euh, sont, ont fait un dîner. C'est la première fois qu'on a rencontré Raph et Kim qui sont les boulangers ici. Et dès la première soirée, donc Raph, moi, Victoria et Astrid, on a parlé de ça. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à explorer notre projet ensemble. D'accord. Vous vous êtes dit que vous vouliez vivre ça ensemble. Vous avez dit bon, ok, on y va. Et ce qui a enclenché l'étape d'après, c'était la recherche d'un terrain. Non, pas du tout. On a passé un an à apprendre à se connaître, à aller visiter des écoliers ensemble pour mieux connaître l'autre, mieux connaître ce que l'autre veut aussi. Et au bout d'un an, on a commencé à aller chercher des terrains. Ok, et c'était des écolieux en France Ouais, c'était des écolieux. D'accord. Donc à l'origine, toi, tu fais partie des trois familles ouais. qui étaient au cœur. Aujourd'hui, il y a six familles, six foyers. Euh, Aujourd'hui, il y a cinq, cinq. cinq foyers, foyers. Ouais. dont toi, Margarita, qui est arrivée un peu plus tard. Exactement. Et toi, comment tu t'es retrouvée ici bah, C'est un peu le hasard, c'est-à-dire qu'avec euh, mon compagnon on est comédiens tous les deux mm -hmm. et on était à Paris en fait il y a deux ans et demi et euh, bah, on voulait un peu changer de, de vie, être plus proche de la nature et aussi changer de notre façon de faire du théâtre. Euh, du coup peut-être déjà la vie collective était un peu venue avec la vie de troupe donc on avait un peu goûté mm -hmm. à ça. Et, euh, et bref en fait sur un peu un coup de tête parce que euh, mon copain poussait pas mal on s'est dit ben on part et on a atterri à Boffre en Ardèche. Alors du jour au lendemain, ouais. vous vous êtes dit on s'en va ouais. c'est ça. Et... On a le bon coin, on a regardé des annonces et euh, on est venu visiter et donc on a atterri dans ce petit village au même moment où les trois familles euh, atterrissaient aussi à Abhoffre et, euh, et puis donc on s'est rencontrés et euh, donc je pense notre envie de, voilà, de collectif et de, ouais, de, de changement de vie et leur rencontre avec euh, le projet ici a fait va on a eu envie de, de venir leur truc à la porte et demander euh, d'intégrer le collectif. D'accord. Et entre le moment où tu as commencé à te dire avec ton compagnon que vous vouliez changer de vie et ce, ce déclic là, ce on vend tout, on s'en va, il y a eu combien de temps euh, Je crois qu'aux vacances de Noël, on avait une carte de la France, on faisait des petits ronds et on disait ah ça c'est pas mal et tout ça. Enfin de la France plutôt, on avait déjà... On s'était déjà dit Ardèche, Drôme, euh, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on n'était jamais venu en Ardèche. Euh, mais voilà, on avait un peu cette idée-là. En fin février, février on visitait, on était venu une dizaine de jours pour, pour visiter un peu, pour voir euh, la sensation ici. Et début mars, on a, on a déménagé. Donc quelques mois, ouais. ça allait assez rapidement. Ouais, après, euh, voilà, moi ça faisait 8 ans que j'étais à Paris. Euh, Rafa, mon copain, il était, donc il, avait, il était à Paris puis il était parti faire une école de théâtre à Limoges et puis il était retourné à Paris. Donc je pense que ça avait un peu euh, maturé. maturé et là, c'était le moment. D'accord. Et, et vous, tu dis que vous aviez déjà un peu une expérience du collectif. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues ou des conversations que vous avez pu avoir, toi, toi pendant tes voyages ou toi avec ta troupe Vous vous êtes dit ok, c'est exactement ça que je veux vivre. Images euh, qui a suscité un rêve, vous avez un, un souvenir précis bah, pour moi. C'est euh, quand tu prépares un spectacle, en fait, souvent tu te retrouves ensemble à travailler toute la journée euh, sur le plateau. Et puis le soir, euh, tu te poses, tu prends un verre, mais tu es toujours dans l'énergie de tu as un projet commun, tu as un but commun, quelque chose, une force qui te pousse dans la même direction. Et ça, euh, c'est super fort. Donc, euh, c'est cette communion et c'est dire. L'énergie ensemble de ces personnes va pouvoir donner quelque chose que tu seul tu aurais jamais pu faire. Mm -hmm. que, je pense que c'est là où tu commences à te dire Ah oui, ça, je veux ça, ça tous les jours. <rire> c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, okay. C'était ouais, en voyage dans des collectifs. Je suis allé dans euh, des projets, que ce soit Sadhana Forest hein, en Inde ou, ou euh, First Generation Farmer en, aux États-Unis. Je pense que c'est deux projets de deux vie en collectif, des petites communautés comme ça qui ont donné envie de voir. Euh, Plein de gens qui viennent de, de partout, qui, qui font un projet ensemble et ça fonctionne et c'est très beau. j'avais euh, envie de recréer ça aussi. Merci. Ok. Et donc vous parlez là de projets communs ou de choses qui vous portent, euh, c'était <coughs> quoi l'intention pour ce... Et là vraiment à titre personnel, euh, toi par exemple, qu'est-ce que tu voulais recréer concrètement ici Un lieu écologique, un lieu fraternel, euh, un quotidien C'était quoi ton rêve hein euh, C'est pas, pas mal lié à l'agroécologie, donc mettre en place euh, l'agroécologie, que ce soit à l'échelle de Jardin Vivrier ou à l'échelle de, des 20 hectares ici, et là, aussi l'accueil de gens, euh, inspirer les gens, euh, partager ce qu'on vit ici, et, ça, ça, des, ça fait partie des, des non négociables pour moi. Okay. Et toi bah, C'était euh, oui, bon, très lié à l'écologie, en fait de se dire que tu peux avoir un impact plus grand sur... Euh, sur ton environnement, mais même sur euh, ta façon de vivre en fait, l'effort collectif, en fait, l'énergie collective peut te porter plus loin en fait. Et aussi sur l'exemple que tu peux donner de chercher un autre, une autre façon de vivre ensemble. Et, euh, et après oui, le côté en fait, euh, ouverture du fait qu'on soit tous de... on est des couples euh, de deux nationalités différentes à chaque fois, donc ça donne une ouverture en richesse culturelle qui est super intéressante. Mm -hmm. okay. <rire> Et est-ce que, donc là, on, quand on arrive ici, franchement, euh, on n'y croit pas, c'est un rêve. Même les oiseaux, <rire> on a l'impression qu'ils sont faux, c'est-à-dire que tout c'est magnifique. Un bande de, de <rire> C'est ça, c'est un disque. Mm. Non mais tout est hyper beau, les bâtiments, on voit toujours des enfants euh, courir oui. partout. L'après-midi, il y avait un tracteur avec trois gamins dessus. Qui, c est, c est, tout est idyllique. Est-ce que vous aviez des images très précises en tête euh, de ce que vous vouliez vivre et vous le vivez aujourd'hui ou est-ce que vous imaginiez tout à fait autre chose En gros, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous cherchez et ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien Vous avez fait des beaux dessins. De... c'est ouais, rigolo. Il y a un dessin qu'on un un... Un qu avait fait ensemble avant de chercher le terrain et de dire c'est quoi notre rêve. Donc, on regarde ce dessin il est très très proche de ce qu'on a ici. Euh, donc, ça, c'est assez étrange. Et euh, la deuxième chose, moi, j'ai... Je... C'est au-delà de ce que je pensais, je ne pensais pas qu'on allait faire quelque chose comme ça, donc euh, ça a demandé de lâcher pas mal de trucs, de me lâcher pas mal de barrières, comme euh, euh, que ce soit budget ou capacité à gérer un lieu comme ça, mais en tout cas c'est au-delà de ce que je pensais au départ en dans euh, l'aventure commune. Donc. Alors qu'est-ce qu que tu vis, qu'est-ce que tu ressens concrètement que tu n'avais pas imaginé et qui te rend heureux Très fort à, au lieu euh, que ce soit la forêt qui nous entoure ou euh, euh, la responsabilité que ça, ça crée de vivre ici euh, ouais, je ça assez fort. en tout cool. cas en, en lien avec le lieu après tout ce que ce que j'ai vécu et que je m'attendais pas c'est aussi euh, le challenge humain de vivre en collectif c'est hyper <rire> remuant euh, c'est à dire <rire> <rire> bah, merci mais... <rire> Et oui, oui, oui, c'est sûr que je pense qu'on se pose plein de questions sur comment il faut faire les choses d'un le côté pratique pour faire, et en fait tu ça que déjà il faut travailler sur soi pour réussir à, être un, à comprendre l'autre et l'accepter et, et être dans une un constante un constant tentative de, de communication et de compréhension réciproque. Et ça, tu le cherchais ou ça t'est tombé dessus quand t'es arrivé ici euh... pour les... Dès le départ, c'était un peu un sous-jacent où on savait que face à un problème ou face à un conflit au sein du groupe, on revenait vers soi, on se disait pourquoi ça me remue comme ça, et avant d'aller pointer l'autre du doigt. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que le collectif, c'est la condition pour vivre d'autres choses Donc le lien au lieu, l'agroécologie, dans ce cas-là, bon bah... Ok on travaille sur soi mais ça fait partie des, des inconvénients, des difficultés ou est-ce que c'était vraiment une intention de vivre le collectif avec toutes les difficultés et toutes les, tous les apports qu'il y a Vous subissez le collectif <rire> oui c'est un plaisir bah Non, non hein. mais il pourrait y avoir le choix mais c'est moins simple de, de vivre sur un territoire et d'être hyper en lien avec toutes les activités du territoire mais là de vivre quotidiennement en collectif c'est sûr que ça multiplie le challenge je pense. Ouais. Mais après, c'est une, enfin, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi oui, oui, oui. dans la compréhension même de moi-même et des autres aussi, donc euh, c'est sûr que ça, ça change toutes tes relations, même euh, à l'extérieur du collectif en fait, sur comment tu peux, tu peux approcher les autres et euh, t'es positionné dans, voilà, dans la société mmh. hein, en général, donc euh, ça c'est sûr, c'est vraiment un travail sur soi qui est, qui est génial. Alors voilà, ouais. on passe par des phases plus compliquées. Euh... Comme souvent, que euh, le enfin, les trois familles du départ, on avait regardé un documentaire qui s'appelait Une vie euh, simpler way, une vie plus simple, qui était sur un collectif. On s'est très vite rendu compte que c'était loin d'être une vie plus simple. <rire> mais je dis, je dis euh, qu'en collectif, c'est mille fois, mille fois plus de problèmes, mais mille fois plus d'occasions de, de trouver la solution et donc d'avancer ensemble. Donc, euh, ça nous fait grandir, euh, c'est un catalyseur de, pour ça. <rire> mais parfois, les, les gens disent... Bah... Euh, pourquoi s'emmerder, enfin on pourrait faire ça quoi, <rire> parce que ça a l'air de, <coughs> ça a l'air de quand même, euh... bah oui, un, un, un challenge en plus, ouais. déjà acheter un lieu, en prendre soin, gérer une famille, ouais. des amis, un boulot, c'est énorme, pourquoi ajouter encore plus le collectif ben, On fait encore plus de choses, après de l'intérieur on a toujours l'impression qu'il faut faire plus, mais le regard à l'extérieur je trouve qu'il apporte énormément, où les gens nous disent mais vous faites énormément et, mais quand on vit en collectif, il y a tellement de choses à faire sur le lieu ou de relations à prendre soin qu'on se dit, il oh, faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, mais euh, déjà on fait énormément. Donc, on, je vrai. pense qu'on fait plus qu'on est juste deux. Ouais, et puis c'est un peu une famille d'élection, Donc mmh. c'est un... Une tribu. Ouais, c'est euh, euh, quelque chose de différent de ta famille, de différent de tes amis, c'est... Euh... C'est des relations très profondes, donc euh, très nourrissantes aussi. Du coup, ça donne un, un retour, quelque chose d'assez génial, okay. et les Et quelles sont les grosses difficultés que vous pouvez rencontrer <rire> Non, mais c'est vrai, et on parle et... toujours avec... moi les... bien sûr, il vaut mieux être préparé. Oui, oui, oui, <rire> c'est ça. Parce que là, s'il y a plein de gens qui veulent se lancer, c'est le cas. Je euh... pense qu'une grosse difficulté, c'est de, de, de prendre la responsabilité de prendre soin de soi. De, de, de, parce que, que ce soit dans la création euh, du lieu, du projet ou dans les activités, on est toujours dans le mouvement et euh, ça appelle plein d'énergie. Donc, de se dire, ok, bah, j'accepte de dire non et d'aller prendre soin de moi ou de prendre soin de mon couple ou de ma famille. Et c'est important de le faire. Et il y a mmh. tellement de choses qui nous appellent pour faire autre chose que ça, c'est euh, le challenge. <rire> Tu dirais ça aussi oui et, euh, et je me dis aussi apprendre à dire les choses. Ah ouais. Parce que euh, souvent on fait on, on cache, on intériorise, on se dit c'est pas grave, ça passera. Et en fait ça fait on porte un fardeau énorme et euh, apprendre à dire les choses, peut-être aussi la façon dont on les dit, mais déjà pouvoir les dire c'est ça, ça fait beaucoup du bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un souvenir ici euh, en, là, qui vous est propre, euh, où vous a dit, ok, je suis vraiment au bon endroit, j'ai vraiment bien fait, je regrette rien. Euh. Euh, depuis l'été dernier, euh, les partages autour du, de la roue de la vie dans la forêt, là-haut, qui a été fait par Warren Brush. Et à chaque fois que je partage autour de cette roue, que ce soit avec le collectif, ou avec des gens qui viennent de l'extérieur ou des stages, c'est euh, hyper puissant. Quoi. On y était, c'est une construction que vous avez faite avec Warren Brush qui est formateur en permaculture, ouais. dans un endroit assez exceptionnel, mm. qui est un, un cercle... Le une... qu'on appelle la cathédrale qui a été plantée par les, les anciens du lieu ici. D'accord. Et toi, marrant, Margarita bah, C'est vrai, euh, la semaine dernière on a accueilli aussi un stage de permaculture humaine, et donc j'ai fait la visite euh, du lieu et je suis passée aussi là-bas et donc chaque fois qu'on y passe avec des nouvelles personnes, on, on se remémore de ce moment et on le, on le passe en fait. Et, euh, et cette visite du lieu avec d'autres personnes, le fait de leur passer nos, notre histoire avec les moments difficiles aussi, et de ne rien cacher, de se dire voilà on partage nos, nos cailloux parce que c'est peut-être un chemin que vous aurez un jour envie de parcourir et de voir comment les gens réagissent c'est que enfin, l'intérêt mais aussi la, la gratitude qu'ils ont oui. à un retour ça aussi ça fait ça fait beaucoup de bien et ça te, voilà au niveau de reconfort dans le choix qu'on a fait je trouve ça c'est vraiment incroyable et après il y a les moments plus euh, personnels de quand euh, dès qu'il y a Séva, la fille de, de Romain et Victoria qui arrive et qui te prend dans les bras, ou quand juste le regard de quelqu'un, il sait que ça ne va pas ou qu'il qu y a quelque chose. Et, enfin, voilà, cette connaissance-là, ce, ce rapport si fort, c'est aussi magique. On dit beaucoup que donc, vivre en collectif, ça coûte moins cher, ça a un impact parce qu'on partage les voitures, les, les, les machines à laver, les outils. Euh, on dit aussi que ça permet d'avoir plus d'espace, qu'on mutualise l'achat d'un lieu, euh, qu'il euh, y a de la solidarité. Euh, Est-ce que c'est vrai tout ça Est-ce qu'au niveau de votre bien-être quotidien, de votre niveau de vie, vous avez vu, vous, vous sentez réellement euh, euh, dans une vie plus agréable, plus facile, euh, moins pénible Oui, 100%. <rire> Vraiment Oui, oui. Euh, ça implique d'avoir une co-responsabilité sur plein d'autres choses. C'est plutôt ça qui est difficile à gérer, que la, la, la, la, la, le côté pratique, euh, euh, ouais. on a plus d'espace, euh, on, est, on est plus de bien-être qu'avant, euh, je me sens hyper libre par rapport à, au choix de ce que je fais ici. Enfin, le fait d'être dans une décision collective, de, de tenir tout le monde informé, donc il y a d'autres choses qui sont, qui sont plus compliquées, que tout seul tu pourrais, enfin tu de faire un truc ou tu le fais, mais oui c'est... Ces jours-ci, je pense pas mal à deux choses dans le collectif qui est hyper important, je trouve que c'est confiance et clarté. C'est-à-dire euh, la... faire confiance aux autres. Et donc, déjà, ça, c'est pas évident. Et donc, ça demande de lâcher des choses. De... Et clarté, donc, clarté, c'est bien communiquer. Euh, si oui. tu fais confiance aux autres, c'est aussi à des cadres qui sont clairs. Euh, et je trouve que c'est deux choses qui sont hyper importantes qu'on a... qu essaie de mettre en place, mais qui est, qui est... Qui est difficile. Ouais. Oui. Après. Bon, très bien. Ouais. Gras c'est fini. Merci à Romain et Margarita d'avoir répondu aux questions. Euh, donc vous, vous faites des stages de, de formation en permaculture, des corps nature pour enfants en anglais. D'autres choses encore Des visites et, Oui, ponctuellement. ponctuellement. Et on accueille, il y en a deux gîtes de groupe voilà. euh, qui permettent d'accueillir. Ah oui, il y a deux gîtes qui sont super beaux. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, plus sur la n'hésitez pas à leur écrire pour venir voir. Et rendez-vous au prochain épisode de Paillettes et Golinette.